Bonjour, c'est Hélène. Notre histoire avec Kali commence il y a un peu plus de 12 ans. A l'époque, il y avait mon chat Chico et deux hamsters dont personne ne voulait et que j'ai adoptés. J'avais déjà bien à m'occuper avec tout ce petit monde. Nous vivions dans un appartement vraiment pas grand. Un matin, je me réveille et je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais il fallait absolument que j'aille à la SPA, chercher une petite chienne. Et Chico, il ne va pas forcément bien réagir que ça coûte cher, que j'ai déjà beaucoup à faire dans mon quotidien, mais rien n'y fait, c'était plus un choix. Je dois aller à la SPA. Je dirais que c'est comme un appel de l'univers. Je m'y rends donc. Et là, je fais les tours des box, et je vois que des très très gros chiens. Et je me suis dit que ça pouvait pas le faire, ils serait seraient pas épanouis avec moi. C'est trop petit chez moi, il n'y a pas de jardin. Pourtant j'aurais voulu tous les adopter, ils étaient trop mignons. Et je m'apprête à partir et soudain, une camionnette arrive. La personne me dit qu'il y a trois chiots à l'intérieur qui reviennent d'une visite chez le vétérinaire parce qu'ils viennent juste d'arriver. Elle me dit qu'il y a deux mâles et une femelle. Et là, mon cœur, il explose. J'ai su que cette femelle, c'était elle et que j'étais là pour elle. Les chiots descendent de la camionnette et j'ai tout de suite su laquelle c'était. Je fais connaissance avec Kali et je dis à la personne que je souhaite l'adopter. Elle me répond pas de problème, mais pas avant 15 jours. Car durant cette période, elle pouvait être réclamée si jamais elle avait été perdue. C'est pas comme ça que ça devait se passer. Je lui demande alors comment je peux faire pour repartir avec elle maintenant. Elle me dit vous pouvez être famille d'accueil et si quelqu'un dans les 15 jours vient la réclamer, il faut que vous la rapportiez. Et dans 15 jours, vous revenez pour que l'adoption se fasse. Banco, elle repart avec moi et nous revenons dans 15 jours pour finaliser l'adoption. Kali est pour moi une évidence. Elle devait faire partie de notre famille. Chico a très bien accepté Kali. Elle le rassurait. C'est un chat très anxieux. Tous les jours depuis l'adoption, c'est que du bonheur de la voir à mes côtés. Je l'ai aimée avant même de la rencontrer. Elle est juste bienveillance et amour inconditionnel. Elle veille au bien-être de chacun dans notre foyer. Avec elle, tout a toujours été très simple et facile. J'ai pas vu les 12 ans passer. J'ai l'impression que c'était hier que j'allais à l'ASPA la chercher. Tous les deux ans, j'envoie une photo de Kali à l'ASPA. Et je les remercie pour tout ce qu'ils font. Elle et moi, c'était juste une évidence. Tous les jours, je lui dis que je l'aime ainsi qu'à ses compagnons. Voilà, c'est l'histoire de notre rencontre avec Kali. N'hésite pas à t'abonner, ça soutient la chaîne. Laisse un commentaire et un pouce. Sur ce, je te dis à bientôt dans une autre vidéo et bisous